Le masque! Ouais, je suis plus frérot, Ah bah mettez le masque, le masque. Ah, le masque! Aussi. Comment t'en penses quoi, toi, des garçons? Franchement, j'en ai marre. Je, je n'ai même plus les mots, moi qui me foutent la paix. J'en ai marre, qui me foutent la paix, vraiment. Je, non, c'est fini, fini, fini. Je ne veux plus de mecs, c'est de la merde. Moutarde de Dijon extra-forte. Votre fils a été absent tout le mois. Ah non, il n'a pas été absent. Vous ben, regardez par vous-même. Madame, comment qui s'appelle mon fils Mahmoud. Ah non, mon fils il s'appelle Mahmoud. C'est pour ça que quand tu fais l'appel il ne répond pas. Bah tu... ben ouais, tu vois. Tiens de prendre la fille du milieu là-bas et de partir en courant avec lui. Non, c'est la petite. Ouais mais j'ai trouvé un moyen de pas porter le masque. Ah ouais lequel Il suffit d'être en train de manger tout le temps. Ça marche ça Oui ça marche. Comment tu fais pour manger si t'as un masque T'es con ou quoi On va grossir avec ces conneries. Bah oui mais on sera libre. Gros mais libre. <rire> ça c'est quoi ça ça c'est un stick ça un stick. Ah. ça c'est quoi ça ça c'est du fantas ça fantastique ça c'est quoi ça c'est un tronc ça c'est un tronc, ah, ouais, un tronc. Ouais. Ouais. là il y a combien là là il y a 6 il y a 6 <rire> quoi il y en a marre elle repart d'où elle vient <rire> allez c'est bon c'est bon là j'en ai marre j'en ai marre de ce bébé Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, tu peux pas. Tu peux, non Tu Non, mais est-ce que je peux Non, tu peux pas, arrête. Soit à tous. Nous avons donc opté pour un reconfinement total. Sauf, bien sûr, pour le personnel soignant et les policiers. Et sauf, bien sûr, pour les industriels, les agriculteurs et les services publics. Et sauf, bien sûr, pour les professeurs, les maternels, les écoliers, les collégiens et les lycéens. Voilà. Bref, tout le monde est confiné, sauf tout le monde. Même plus rigolé On essaie Sidouliver de qualité super, il est même possible Là j'ai un colis pour un client là, et il n'y a pas son numéro et.. J'arrive dans la maison, regardez ce que je vois là. je frère. Là c'est un énigme, là. Il faut que je fasse les fils ou quoi C'est comment Et c'est fermé. <rire> Merde alors J'hallucine Après quand tu vas leur mettre un avis dans la boîte, ils vont dire Ah j'étais chez moi can, can, can, can, can, can, can. Ça finit ah, voilà. Je suis vraiment désolé hein mmh. Bah ce jour-là j'ai eu une gastro euh... J'ai éclaboussé de partout, hein! Oh bah, je suis vraiment désolé! 1, 2, 3, let's go! Elle, c'est sûr, je vais la ken! Allez, on ken, on mange, frère! Elle, c'est sûr, je vais la ken! Allez... Merci de m'avoir amené! Fais voir la montre, fais voir la montre. Ouier. Rock and roll. Rockabilly frère. Rockabilly mon frère. Je juste à Waouh waouh wow, wow, wow. Doucement doucement. J'arrête pas de suivre. J'ai juste à prendre d'abord oh, un tablier et battre. Malchance. Parti oh, comme le King. Attends la frérot. Attends leur frère. Mais depuis qu'est-ce qu'il dit Dis ça. J'ai jamais eu de mec J'ai jamais fait de... Un mec. Bref J'ai déjà eu des dates J'ai déjà parlé avec des mecs Mais c'est jamais allé plus loin J'ai jamais fait de à chaque fois que je parle avec un mec Et il me demande mes, mes antécédents ben je lui dis que j'en ai eu Zéro il me dit, ouais, Mais comment ça se fait On est en 2021 T'as pas eu de texte En soi euh, Il me croit pas euh, Il pense que je suis une ancienne chouin Alors Pizza, Kinder Bueno, pizza quatre fromages, kebab Eh hey, madame, les passeports algériens c'est par là, là c'est les passeports français <rire> la queue, la Ils ont raison là madame C'est que ça se passe Mais messieurs, on est français Ah bon, bah allez-y, passez Départ à l'éducation d'Alger, vol aigle à au numéro 2574, heures, embarquement immédiat, terminal 9, porte 57. Vous vérifiez même pas les passeports Dans ce sens, ça, ça va. Pour le retour, ça sera pas pareil. Je ne peux même plus rigoler. Denis Eh, hey, qu'est-ce que tu dois faire si euh, un jour il y a un garçon qui vient de parler ou il t'envoie un message Je le bloque. Ouais, ensuite Je te le dis Ouais, la dernière étape. Y'a pas. Si Tu le tapes Tu le fracasses contre le mur Ok Tu le frappes wow C'est bon peut oh, même plus rigoler. Regarde maman, la petite soeur de ma pote. Mon hein. dieu qu'il est laid <rire> Non, non, face t Hein face t Hein Non, chaud Oh Oh la là, petite mère Petite fille Mimi Oh, mec I'M SORRY Peut même plus rigoler. Ah Ah I'm Peppa c'est mon petit c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. c'est vrai que ça fait un peu des gants de. Bah, ben, des gants de gens qui vivent qui vit à la rue, mais. Enfin, en fait moi, j'ai kiffe parce que. Bah, ben, ça fait des gants tactiles, quoi. D'ailleurs, le pouce, j'ai fait exprès de le trouver pour pouvoir me servir de mon téléphone. Enfin, voilà, c'était la petite histoire du soir, bisous. Oui Oui We, what that? Wee! we. In this era, I just felt like a young one, young one, young Ah,